Bonjour à toi cher spectateur. reprise en main de Gilles Perret. J'ai découvert un peu le film sur le tard, mais ce qui m'a intéressé c'était que bizarrement j'avais la sensation de connaître le nom de Gilles Perret. Et bah oui bien sûr, puisque c'est le mec qui a aidé François Ruffin à faire Debout les Femmes et Jouer du Soleil. Et c'est également le mec qui en solo avait réalisé le documentaire L'Insoumis. C'est un homme aussi qui a fait d'autres documentaires que malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de découvrir. Mais en tout cas voilà, je cernais à peu près le bonhomme et je me suis dit, oh là Bon, déjà il était bien engagé, politiquement parlant, lorsqu'il s'agissait de faire des documentaires. Et au vu de ce que le film propose comme pitch, je pense que Gilles Perret n'a pas perdu de vue ce qu'il a envie de raconter au sein du monde du cinéma. Le résumé pour faire simple, Cédric travaille dans la même entreprise que son père avant lui, et plus encore, tient exactement le même poste. Mais alors qu'il apprend que la boîte va être rachetée par un gros groupe, il décide de faire tout pour bouger les choses. Bon, c'est bon de le préciser c'est un film de gauche. Et quand je dis un film de gauche, c'est vraiment un film de gauche. Parce qu'on a souvent tendance à politiser le cinéma, parfois de manière très outrancière malheureusement de nos jours. Mais là on est clairement sur un film qui a des engagements politiques qui sont très clairs. Le film est du côté des syndicalistes et des ouvriers. Et donc l'objectif c'est réellement de parler de ça avec une certaine forme de satire et de comédie, mais surtout de le faire avec beaucoup de réalisme pour faire en sorte que ce qui est amené au sein de ce moment de cinéma sonne comme assez délirant mais assez crédible pour que le spectateur puisse s'amuser devant. Personnellement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé vraiment qu'on était sur quelque chose de très drôle, d'équilibré, pas toujours parfait et qui je trouve a tendance à vouloir surpolitiser le message principal d'un récit qui n'aurait pas forcément besoin que ça soit le cas. Mais bon, c'est un choix, je comprends à peu près ce que veut faire J.P.R.E. donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on est peut-être sur le genre de moment de cinéma où par moment on aura envie de se dire « attention, c'est peut-être un petit peu too much ». Mais derrière ce too much politique, il y a clairement une envie de vouloir nous embarquer avec des personnages intéressants, il y a clairement une envie de vouloir construire un récit qui va avoir un vrai crescendo, c'est... Presque j'aurais envie de dire un film de braquage industriel. Alors, j'ai tendance que ça n'a aucun sens que je suis en train d'évoquer comme genre, mais je trouve que la manière avec laquelle le film est construit, la juxtaposition des situations, des personnages, des différentes scènes qui vont amener à la résolution finale, ça me fait beaucoup penser à la manière avec laquelle les films de braquage sont construits. Donc je trouve que ça amène un côté très ludique à l'écriture, ça amène une force indéniable à l'ensemble du film, et certes, derrière, c'est un petit peu malmené parce que Gilles Perret a absolument envie de faire passer, mais pour autant, ben, je trouve que ça fonctionne bien et qu'on se marre bien devant ce film. Ce qui est, je pense, l'objectif principal de ce genre de proposition. Le cinéma de gauche, même si l'expression est un peu paradoxale dans ce qu'elle évoque, est devenu une mouvance assez importante de la production audiovisuelle française, cherchant à traiter avec un peu de sensibilité, mais beaucoup d'engagement, de la situation économique et politique de la France dans laquelle nous sommes. Gilles Perret avait fait beaucoup pour ce cinéma dans le monde du documentaire et l'appel de la fiction semblait plutôt logique dans son cas pour un moment de cinéma peu subtil dans ce qu'il cherche à montrer et à démontrer mais qui réussit tout de même à donner lieu à une satire politique et sociale particulièrement prenante et drôle même par de nombreux aspects. En termes d'écriture, donc le film est écrit par Gilles Perret, Marion Richou, Claude le Pape ainsi que Raphaël Desplechin. L'écriture est clairement une satire. L'objectif est de jouer avec une situation hyper crédible, d'amener un enchaînement de scénettes qui vont plus ou moins caricaturer le monde de l'entreprise et au fur et à mesure de construire un rapport de force qui va se faire entre une forme de syndicat et le patronat qui va plus ou moins faire rire. Alors je dis plus ou moins parce que par moment les traits sont vraiment tirés à l'extrême et on a vraiment des caricatures qui sont mises en place qui sont peut-être un petit peu grossières et qui ont tendance à... Appuyez pas forcément au bon endroit. Mais je trouve que quand même, les quatre scénaristes ont réussi à construire un tout qui est bien équilibré, on va dire, dans l'évolution de sa dramaturgie. Je trouve que la manière avec laquelle les personnages sont construits et évoluent au fur et à mesure qu'ils avancent est vraiment bien faite, parce que on ressent à la fois des degrés de lecture qui sont vraiment politisés, des degrés de lecture très humains, et des degrés de lecture auxquels le spectateur va parfaitement s'identifier. Je pense au personnage de Cédric, le personnage central. C'est un personnage qui a une évolution qui est calquée sur celle de son père. L'objectif, c'est de montrer que les deux ont un rapport de force, qu'ils arrivent quand même à s'entendre, mais que lui, qui était dans la même entreprise que Cédric aujourd'hui, est peut-être en train de regarder ça d'un mauvais oeil parce qu'il a la sensation que son fils n'arrive pas à reprendre le flambeau « entre guillemets syndicaliste ». Et j'aime beaucoup le parcours de Cédric, qui est vraiment amené de telle sorte à ce que non seulement il se réveille, d'un point de vue politique et d'un point de vue engagement, mais surtout... Il a un contact avec ses collègues qui est très bien amené au fur et à mesure. J'ai souvent tendance à pointer du doigt des fois qu'il y a des côtés très caricaturaux dans la manière de jouer avec les rapports de force qu'ont les personnages, dans le sens où certaines bascules sont mal amenées. Je trouve pas ici si que ce soit le cas. C'est plutôt bien fait, c'est bien équilibré, et ça évolue juste comme il faut pour nous embarquer du début à la fin. Perret, Richou, Desplechin et Le Pape veulent absolument donc jouer avec ce côté très caricatural et excessif du monde de l'entreprise pour construire une comédie sociale et politique très orientée donc, qui pourra peut-être donner la sensation que le film n'a qu'un seul but, critiquer, mais heureusement il y a plus. En amenant la comédie au sein de ce postulat, qui pourrait sonner comme dramatique, finalement, les quatre scénaristes parviennent à développer un tout qui sonne comme ludique dans sa démarche, mais aussi comme touchant dans les rapports développés entre les personnages, ramenant ainsi l'humain au premier plan et faisant de ce propos politique, même s'il est important, un élément de fond. En termes de mise en scène, j'aurais pas grand chose à dire là-dessus. Parce que je trouve que Gilles Perret ne propose pas quelque chose d'assez original ou en tout cas d'assez ludique en termes de mise en scène pour réussir à amener quelque chose de plus que ce qu'il a très bien fait au travers du monde du documentaire. C'est efficace, il y a une vraie clarté de lecture de l'action qui se passe à l'écran, mais... Je trouve pas qu'il y ait plus que ça d'originalité dans la manière avec laquelle il compose son image. La seule vraie originalité que j'aurais envie de poser, c'est sa bonne idée d'amener les scènes d'escalade qui permettent à la fois de jouer avec la perspective qu'a le personnage par rapport à son monde du travail, mais qui, je trouve, sont également très imposantes parce qu'on sent qu'il y a une partie qui a été réellement tournée en montagne et que du coup, il y a un poids visuel qui fonctionne très bien et qui renforce la puissance de ces séquences-là. Hormis ça, je trouve qu'il se sert d'un bon décor qu'il a une bonne situation, qu'il a un joli jeu avec l'entreprise qu'il choisit de construire quasiment comme un vrai personnage, ce qui je trouve est une très bonne idée parce que ça amène une vraie perspective à l'ensemble des scènes. Mais passé ça, je trouve que Gilles Perret n'apporte pas grand chose de plus que ce qu'il a pu amener dans le monde du documentaire et que peut-être ça se mixe pas assez bien avec le monde de la fiction pour réussir à totalement nous emporter. Perret n'est pas forcément très original dans sa manière de jouer avec la mise en scène, mais cherche surtout à imposer une forme de réalisme très poussé qui donne une patine et une fibre assez classe à son œuvre sans forcément la détacher d'un classicisme de composition visuelle qui sonne comme plat. Je n'irai pas jusqu'à dire que le film l'est, mais clairement il se dégage une forme de facilité dans la manière avec laquelle la mise en scène avance et progresse qui peut laisser un peu de marbre et donner l'impression que le tout est un peu trop en pilotage automatique et ne prend finalement pas beaucoup de risques par rapport au sujet et aux personnages qui sont traités. En termes de casting celui-ci est très bon parce que je trouve que Perret est allé chercher vraiment des gueules qui n'ont pas l'habitude forcément de bosser ensemble. Euh, Laetitia Doche est bien. Pas forcément extraordinaire, elle a toujours ce jeu assez atypique, mais je trouve ici, est bien dirigé par Perret. Euh, Grégory Montel, ainsi que Vincent Deniard, Marie Donnard, euh, Samuel Churin, euh, Yannick Chouara sont bons. On a également un petit caméo de Rufus, qui joue donc le père de Cédric, qui je trouve est vraiment bon. Et j'ai surtout envie de faire ressortir Finnegan Oldfield, qui est un acteur très talentueux, qui s'en sort extrêmement bien, et qui ici a un personnage un peu amusant à suivre, et qui je trouve est très bien fait, dans le sens où on s'attache à lui, mais on sent que ça pue un peu la merde. Mais c'est très très bien fait. Et bien évidemment, vous vous en doutez, l'acteur dont j'ai le plus envie de parler, c'est un acteur que je ne cesse de défendre sur cette chaîne, que je trouve vraiment excellent, très bon, qui emporte ici très bien le film, et qui vraiment délivre une sacrée performance, et montre qu'il a un sacré talent quand même de comédien pour les, le genre de la comédie justement. Pierre Deladonchamp est une nouvelle fois excellent, l'acteur démontrant encore et toujours son talent fou pour la comédie et emportant avec lui par la même notre esprit comique et engagé de spectateur. Au bout du compte, reprise en main, c'est un bel exercice de style qui est plutôt bien maîtrisé par Gilles Perret. On sent qu'il a voulu ramener les idéaux qu'il a portés depuis je ne sais combien d'années dans le monde du documentaire, dans le monde de la fiction, c'est plutôt intéressant et c'est assez atypique parce que mine de rien, des films de fiction très orientés politiquement parlant, il n'y en a pas tant que ça. Donc pour le coup, la démarche est intéressante. Le propos est tout de même beaucoup trop martelé, et peut-être que Perret aurait mérité d'équilibrer un peu plus son tout et de vouloir amener plus d'idées de mise en scène, mais pour autant, les acteurs sont excellents, la situation est bien amenée, le film est drôle, c'est bon de le rappeler, le film est vraiment drôle. Donc rien que pour ça, reprise en main de Gilles Perret, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, je pense que vous pourriez passer un très bon moment devant. A plus